Bonjour à tous, petite voix off avant de commencer euh, cette vidéo. Donc, euh, vous allez voir le replay euh, de la découverte du jeu Station Flow. Alors, euh, je suis désolé, on a eu euh, quelques petits. Pourquoi je dis, oh, Monsieur débile, je suis tout seul, voyons. Euh, J'ai eu quelques petits soucis euh, au début de l'enregistrement. Euh, donc, euh, vous allez voir, la première partie est en euh, 3 images par seconde et demie. Donc, c'est pas ouf. Euh, mais euh, ça s'améliore euh, par la suite encore désolé et bonne vidéo à tous bonjour à toutes et à tous voire même bonsoir hein, vu l'heure qu'il est puisqu'il est 21h nous sommes jeudi 16 avril 2020 on est là euh, pour une petite heure ensemble le but c'est de découvrir euh, le jeu station flow alors c'est un jeu qui est sorti euh, hier euh, j'ai pas beaucoup joué euh, le but c'est de le découvrir euh, ensemble si vous le vous voulez bien alors je vais mettre juste le chat sur mon retour Hop. Euh, alors normalement vous euh, devriez avoir tout ce qu'il faut, est-ce qu'on m'entend bien n'hésitez pas à me dire si le son est un peu bas ou pas si euh, le rapport euh, musique/son euh, est correct ou pas. Alors, on peut faire des petits réglages. Hein. J'ai pas, pas trop l'habitude de, de faire euh, des petits streams comme ça, donc euh, voilà, on, on va s'assurer que tout est bon. Et euh, bah, si on est bon, on va on va commencer. Euh, donc Station Flow c'est un jeu de, de l'éditeur euh, DMM Game. Donc ça a l'air d'être un au moins un éditeur asiatique. Euh, j'ai vu qu'il faisait pas mal de jeux sur mobile. Euh, le, ils en font pas beaucoup sur Steam. Enfin du moins j'ai rien trouvé euh, sur ce jeu. Euh, sur leur.. Euh, euh, leur euh, comment dire sur leur site internet euh, donc, donc euh, oui il y a, a peut-être un petit peu de décalage hein. je ne dis pas normalement j'ai essayé de régler ça comme je pouvais euh, attendez je vais revérifier est-ce que mes euh, j'ai mis latence normale je pense que je peux euh, non je vais pas changer la tendance on va rester avec ce décalage là ça ne va ça va euh, pas poser problème donc euh, bonsoir bonsoir bonsoir euh, donc on va commencer tout de suite euh, et on va faire une nouvelle partie euh, donc comme je vous l'ai dit hein, j'ai vraiment joué que 20 minutes hier euh, et on va commencer par euh, enfin on va faire de la carte classique qui me semble assez euh, assez bien pour euh, découvrir euh, le jeu donc nous sommes un gestionnaire, de, un directeur pardon, d'une nouvelle station de métro, donc on doit décider où et quand de nouveaux couloirs doivent être aménagés, l'emplacement de panoptimisation et celui des services. Le but ultime est de faire en sorte que les voyageurs soient satisfaits de leur expérience, hein, de leur expérience de voyage, très important, tout en vous efforçant de maintenir votre trésorerie à flot et d'assurer le bon fonctionnement de votre station en expansion constante. Voilà, donc on va commencer et on va directement mettre le jeu en pause. Voilà. Euh, donc, on est là, on a une station, donc euh, c'est une petite station pour commencer. Hein. On voit qu'on a un quai. Alors, hop, hop, on va descendre, donc euh, bien sûr, hein, comme une vraie station de métro, c'est une station avec euh, plusieurs niveaux. Et euh, voilà, donc là on a notre quai, euh, qui a euh, deux voies. Et, euh, l'idée, donc euh, le quai on sort par un escalier qui mène dans un couloir et le couloir ne mène à rien et donc l'idée c'est d'aménager la station pour que justement euh, les gens puissent euh, arrivant de l'extérieur puissent descendre sur le quai et une fois sur le quai, remonter et pouvoir repartir voilà, c'est euh, globalement euh premier principe du jeu et de ce que j'ai compris, au fur et à mesure on va avoir de plus en plus euh, de gens qui vont arriver, de besoins et ainsi de suite donc ça c'est une euh, c'est une porte d'entrée, pour l'instant les portes d'entrée, euh, vous voyez, ils ont le petit symbole pose à, en jaune ce qui veut dire que ces, stations, ces portes d'entrée là ne sont pas activées euh, donc on, pour l'instant on peut juste construire euh, des euh, couloirs des panneaux de signalisation et des escaliers voilà. Pour l'instant, les, les petits éléments et les bâtiments, on n'y a pas accès. A noter juste que, euh, on a ici, là, dans la configuration, on a trois entrées A1, A2 et A3 qui sont au niveau supérieur. Et on a A4 et A5 qui sont au niveau inférieur. Enfin, euh, cette petite masse grise là et je crois qu'il y en a une autre ici aussi ce sont des, des gros rochers euh, qui, euh, où, on va dire que c'est des nappes phréatiques et euh, du coup euh, quand on construit euh, ces, euh, ces couloirs euh, on ne peut pas euh, passer à travers cette nappe phréatique hein. euh, du coup il va falloir euh, ruser euh, pour les contourner au besoin donc là on, je vous propose de commencer avec euh, cette sortie A1 et on va, la, on va la relier à ce couloir là qui permet d'arriver sur le quai donc euh, de ce que j'ai vu de l'éditeur c'est quand même assez simple voilà donc là je vais poser mon couloir pouf je vais le tourner et je vais le mettre au bout là et je vais le prolonger jusque là voilà donc là il va me coûter euh, 440, euh, 466 euh, pièces on va dire que c'est des pièces euh, on a 10 mille pièces et euh, ça c'est euh, donc là on, ça c'est notre solde et là on a combien on va gagner donc euh, forcément plus on attire de voyageurs plus plus euh, plus on va ramener des gens et euh, plus on va avoir euh, d'entrée d'argent et là euh, voilà, y, on nous indique le coût euh, journalier d'entretien puisque forcément un couloir de métro il va falloir le nettoyer forcément ce coût là dépend euh, de la longueur de, du couloir donc là je vais le construire et là on voit qu'il y a un petit chronomètre qui apparaît à la place puisque euh, le couloir ne se fait pas en un jour et euh, oui c'est une station fantôme c'est AXO en fait voilà. là, là pour l'instant on, on est à AXO euh, on va finir euh, ce, cette station là et là donc ce couleur de métro là euh, il va falloir attendre 3h43 avant qu'il soit construit bon c'est un peu long mais euh, au moins euh, voilà. Donc, je vais mettre le, le jeu en, en play comme ça on va voir voilà, le la construction va se faire pendant qu'on va mettre en place les autres éléments. Euh, donc c'est bien d'avoir relié, sauf que, bon, soyons honnêtes, on est un peu perdu. Hein. Euh, moi je suis usagé, j'arrive là, je sais pas par où aller. Bon, il n'y a qu'un couloir, donc normalement il y a, a peut-être moyen euh, de de se, de se repérer, mais bon, on va quand même mettre un panneau de signalisation, et on va le mettre là au croisement. Donc là, sur le panneau de signalisation, donc celui-là il coûte 500 et euh, un entretien journalier de 100 hein, euh, ça coûte plus cher de foutre un panneau ici que de construire un couloir mais bon voilà et euh, donc on va construire ça ah, et là on voit qu'il euh, y a une flèche et sur cette flèche là on va lui dire hey, ici tu vas nous, nous indiquer que euh, donc P c'est pour les plateformes hein, alors le jeu est euh, en français euh, la traduction est pas, est pas bonne des masses hein, euh, euh, je dois vous avouer il euh, y, y a des choses qui sont un peu bizarres donc là le P, bon il n'est pas traduit mais là on va indiquer, voilà, c'est par ici la plateforme comme ça les usagers, ils arrivent ici ils voient ce panneau là ils vont suivre le P de la plateforme ils vont prendre les escaliers, ils vont descendre et ils vont arriver pour prendre leur temps et euh, on va rajouter une deuxième flèche pour aller dans le sens inverse donc la flèche, hop, on la tourne avec euh, ce gros potentiomètre et on va lui dire ici, bah là je vais indiquer ma sortie A1, voilà, tout simplement et comme ça les gens ils vont arriver là, hop, ils vont aller sur la plateforme et ils vont aller vers A1 donc pendant que ça finit euh, on va construire euh, l'accès vers A2, mais alors l'accès vers A2, donc là je vais aussi faire un couloir, sauf que contrairement au précédent alors je pourrais le faire dans la continuation là, sauf que ça va m'arriver en face des escaliers, ah attendez Hop, euh, je vois que ça ça s'est fini de construire, donc je vais annuler juste le couloir et je vais ouvrir l'accès. Voilà, l'accès est ouvert, et là on voit voilà, on voit nos premiers usagers, ils sont là. là ils ressemblent pas à grand chose, hein, mais euh, voilà, mais ils sont contents, ils vont pouvoir prendre leur train, leur métro, pardon, et voilà, et donc là ils suivent leur flèche ils sont contents, ils sont heureux, et les gens qui viennent d'arriver, pouf, ils vont pouvoir sortir. Ah. Donc là on commence à avoir un peu de la vie dans le métro. Donc comme je vous le disais, euh, le couloir, je ne vais pas le mettre là en continuation des escaliers parce que j'ai peur que le mettre en sortie d'escalier ça va faire un peu de conflit donc je vais faire je vais le mettre légèrement décalé comme ça. Alors, je vais le mettre hop, je vais le faire assez court ici et ensuite on va en mettre un autre bout entre eux. ici. Tac, et celui-là, on va le mettre là en diagonale. Voilà. Et on va le construire comme ça hein, Comme ça on aura A2 Et on va avoir des gens qui vont arriver d'ici On va continuer dans l'ordre hein, On va faire A3 Et pour A3 je vais le mettre Dans la continuité de A2 Comme ça là j'aurai un croisement Hop, oh, j'arrive pas à le tourner Tac, voilà J'aurai un croisement ici Et comme ça, hop Je peux même déjà le mettre en diagonale Je vais juste l'agrandir comme ça Alors, Donc comme vous voyez hein, c'est assez flexible hein, Comme outil euh, bon on va le faire comme ça Voilà, comme ça ça fait une espèce de croisement mais au moins les gens vont pouvoir se retrouver et pouvoir marcher correctement euh, bah, on va mettre un petit panneau de signalisation hein? alors comme on est des gros bourrin hop là on va repréciser que par là se trouve la plateforme ici on va dire que c'est A2 hop et là, on peut faire... Donc on peut faire autant de flèches euh, dont on a besoin. Et là, on dit que c'est A3. Hop, voilà. Et là, le couloir est construit, on ouvre à 2. Et là, on a encore de nouveaux gens qui arrivent. Euh, Est-ce qu'on peut faire des fausses pistes avec les panneaux euh, Je crois que oui. <rire> je vous avoue que je pas essayé. Après, c'est la première journée, et si déjà, on commence à paumer les gens, euh, on va pas faire long feu. Donc là on a déjà relié euh, 3 entrées euh, sur 5, on va passer au niveau en dessous. Donc on a cette entrée là, et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'escalier en descente, l'escalier en descente parce que je pars du haut et je vais vers le bas, si c'est pas un sens d'escalier de ce que j'ai compris, hein, les escaliers sont pas en sens unique. Voilà, euh, donc je, je pourrais le mettre euh, au niveau encore en dessous, mais pour l'instant ça va. Hop, on continue à dépenser de l'argent. De toute façon, c'est le début du jeu, hein, donc on n'a pas vraiment le choix pour au niveau des dépenses. Tac, tac. Voilà. Euh, comme ça, ça va construire. En haut, euh, en bas et en haut des escaliers, on peut mettre des indications. Donc là, typiquement, on va on va leur dire que euh, pour monter, il faut monter les escaliers pour accéder à la plateforme. Et quand on est en haut, on va leur dire que la sortie, ça va être vers A4. Quoi Pourquoi il pourquoi y a un écran noir là C'est une vidéo YouTube, on, on est tranquille, on est installé, et là, euh, soudainement, il y a un écran noir. Ah, euh, oui, <rire> je me souviens pourquoi il y a un écran noir. Parce qu'il euh, faut savoir qu'en direct, euh, c'est là où le stream, il a craché. Et euh, j'ai mis euh, pas mal de minutes euh, avant de comprendre euh, ce qui s'était passé. Donc euh, je vous propose de jouer à un jeu, on va faire comme si vous n'avez rien vu et que c'est tout continu, voilà. Et euh, comme ça on reprend le stream direct. Voilà, désolé. Un seul et unique enregistrement, et normalement ce sera bon. Le seul, euh, peut-être que les gens vont voir, mmh, c'est bizarre la qualité, on s'en fout, voilà. Donc, on va reprendre le jeu, voilà. Donc, euh, voilà où est-ce qu'on est qu en était, on vient de finir de connecter les, les dernières entrées qui nous manquaient. Moyen de finir de poser les derniers panneaux. Et, et je vous ai pas mis. Bien, bien sûr, voilà, je, je dis ça, mais si je vous affiche pas euh, l'écran du jeu, bon bah ça sert pas à grand chose. Hein. Euh, mais voilà. Donc là, normalement, vous avez l'écran du jeu. Voilà. Donc on a été où On a été à. On a posé les dernières entrées. On, on a fait euh, les panneaux de cynisation. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter. Parce qu'on est des fous. On va rajouter à ce panneau de une flèche. Voilà. Mais on va faire comme si. Rien ne s'était passé Sachant qu'on on voit, on, on voit là, là si je mets ma, ma souris à droite On, on voit euh, on, on, on, vo on voit ce qui s'est passé hein. on, on voit que le chat euh, il, il a un problème Donc euh, voilà Mais c'est pas grave hein. on, on, on va dire que euh, voilà Et puis, et puis euh, voilà Donc on reprend dans 5, 4, 3, 1, 2, 1 Et c'est parti Donc euh, voilà, donc là ce qui nous manque on vient de relier ces, ces entrées là ce qui nous manque c'est rajouter ici hop, je vais remettre le, le, le jeu en, en play mais, mais, mais pas trop vite voilà, ce qu'on va faire c'est on va rajouter une autre flèche pour indiquer les sorties A4 et A5 voilà. et là normalement si les gens ils arrivent à se perdre avec ça franchement, euh, bon, ils sont mauvais hein. donc là j'ouvre l'entrée alors que c'est pas prêt Là, le monsieur, on va l'appeler Robert lui, lui c'est Robert euh, c'est Robert Oui c'est alors c'est 500 500 500 copec la flèche hein? Mais bon on, on voit que ça marche plutôt bien Alors essayons de comprendre à quoi ça sert ces choses là Je vous avoue que j'ai pas un peu Hier j'ai pas trop regardé donc on va en profiter Donc là on a le classement actuel de la station euh, Bon bah apparemment on est niveau 1 Donc là on est au niveau AXO euh, Niveau M eh, bah, Tiens mais c'est pas top Là on a l'évaluation actuelle euh, donc c'est pour nous dire notre note donc a priori là on est tout bon le nombre de sorties et euh, le, les lignes de train activées donc je pense que c'est euh, le nombre de quais euh, le pognon qu'on a donc euh, là bon bah ça remonte puisqu'il y a des gens euh, le, ça on l'avait déjà vu le nombre actuel de personnes à la station donc ça fluctue pas mal en fonction de donc là par exemple on a un train qui arrive, bah, le nombre de gens il a augmenté et après les gens bah, ils vont monter là et ils vont sortir par les différentes sorties. Euh, on a quoi d'autre On a la superficie euh, totale des couloirs, donc on a 7000, euh, 7742 carottes, alors, puisque c'est important d'avoir un, un nombre de carottes. Euh, on a l'heure, donc il est. Euh, ah oui, ils il, il se sont amusés, ils ont implémenté des trucs comme ça. Donc là, il est 21h20, donc je pense que le, le, le service de métro est sur le point de se terminer. Là, donc c'est la plateforme, donc c'est pour la ligne rouge. On voit les deux quais donc là, normalement, on a des barres. Qui, je pense que c'est le nombre de gens qui vont arriver, et la barre se remplit petit à petit de ce que j'ai remarqué en fonction euh, de l'arrivée du train. Alors là, on peut mettre. Euh, plusieurs super, euh, superpositions donc là je crois que c'est pour voir euh, la satisfaction des gens le temps passé dans la station donc ça va être en fonction des différentes couleurs voilà euh, le temps passé à se perdre qu'est-ce qu'il y a vous vous perdez monsieur ah monsieur monsieur robert est perdu alors monsieur robert euh, voilà tu te calmes euh, voilà donc là c'est pour contrôler les flèches j'ai l'impression les sorties ah oui d'accord, c'est pour, euh, pour savoir si, euh, si les gens ils arrivent bien à se repérer ou pas. Ça c'est bien. Voilà. Euh, on a les contours d'éléments si on veut euh, voir précisément euh, où se trouve tel ou tel élément. Et euh, on peut masquer... Euh, voilà. L'interface, euh, voilà. là c'est l'interface de construction, mais là attendez, je vous arrête tout de suite puisqu'il va être minuit, donc ça va être le début d'une nouvelle journée. Voilà, donc là on a une évaluation quotidienne, donc a priori, bon, pour la première journée, les gens ils sont quand même plutôt contents. On a eu quand même 535 personnes aujourd'hui. Le temps passé dans la station, alors bon, il m'a l'air, euh, on, on va dire qu'il est bon hein, puisque l'indicateur est bon. Le temps passé à se perdre, bon, bah il m'a l'air bon aussi le nombre de sorties actives et le nombre de lignes actives ma note A+, je pense qu'on est pas mal la satisfaction euh, on est passé au niveau 2 on est quasiment, quasiment à plein on, on le voit là derrière euh, et euh, on a euh, 22 000 pour cette nouvelle journée et donc maintenant quand on est passé niveau 2 on a le droit on, on a le droit à quelque chose de, de totalement magnifique qui est euh, les boissons donc, on va pouvoir construire des distributeurs automatiques de boissons, mais aussi, et surtout, je dirais, même si c'est le plus important, euh, les euh, certaines entrées ont, sont passées au niveau 2. Au niveau des finances, on a vendu 2700 de billets, on en a construit, on a construit pour 4227. Euh, donc au final, on a perdu euh, 1525, mais... Euh, comme on a on a monté de niveau, au final, on finit la journée pas trop mal. Sachant qu'on peut prendre des prêts en cas de coup dur. Mais euh, les prêts à 10% d'intérêt, 5% et 2%. Alors, euh, voilà. Euh, merci merci le prêt. Hein. J'ai envie de dire merci le prêt. Alors, je vais enlever les lignes de construction et on va voir. Donc là, voilà ce que je vous disais sur euh, les quais. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un train plutôt plein qui va arriver et il va arriver quand la barre rouge sera. Sera au plein, je pense que ça va être le premier train du matin. Donc on voit que maintenant on peut mettre des distributeurs automatiques. Et là, moi je me dis, tiens, on va les mettre sur le quai. Hop. On va en mettre voilà, côte à côte et face à face. Tac. On va le mettre aussi là. Comme ça, les gens, ils attendent sur le quai. Ils font Oh, j'ai envie d'une petite boisson! Et là, hop, ils vont au distributeur Selecta. Ah non, oui, c'est vrai que c'est plus du Selecta euh, côté RATP. Bon, ils, ils vont au distributeur de boissons. Et là, boum tranquillou, ils peuvent voir leur, petit bo leur petite boisson favorite. Euh... Alors, donc là, on voit que alors, cette, cette entrée-là est passée au niveau 2 et je crois que c'est la, oui, la seule qui est passée au niveau 2 et euh, du coup on est pas mal et on va voir donc là le distributeur de poissons, il se met là ah là il y a, y a apparemment un, je crois que c'est un début de manif c'est peut-être une association d'usagers je ne sais pas qui commence à se, à se former on ne peut pas entendre les, les discussions à ce niveau là Hein, donc là mes, mes, euh, mes distributeurs de café, enfin de, de boissons, sont, sont fonctionnels hop donc je peux les arrêter mais on ne va pas les arrêter hop, on va remonter en haut on va dézoomer alors je vais utiliser ça pour voir si les gens se paument Parce on, on avait vu tout à l'heure Robert qui s'était paumé mais je pense que là on est plutôt pas mal hein. on est plutôt pas mal pour l'instant ah on voit qu'il y a des gens qui s'approchent de la machine hein ah c'est bon Voilà. Et, et, il vient de prendre une canette cool donc s'il prend une canette euh, ça veut dire que ça va me donner des sous-sous moi j'aime bien quand ça me donne des sous-sous hop alors du coup, je pense que hop, Je peux peut-être, un, déjà arrêter euh, De bouger la caméra dans le sens Et de repasser dans cette vue-là Alors je vais accélérer un peu le temps voilà. euh, Et on va surveiller Qu'il n'y a pas de bouchons Ou il n'y a pas de gens mécontents voilà, Donc là ça m'a l'air bon La satisfaction, ils m'ont l'air quand même plutôt verts les gens Donc ça c'est cool euh, alors, moi de ce que j'ai vu pour l'instant, euh, ouais, le quai central il est énorme. Hein, C'est euh, du châtelet. Re -regard, regardez ce, ce pauvre petit escalier. Euh, je pense pas qu'on pourra en construire un deuxième, mais je pense qu'on va attendre un petit peu. Euh, de ce que j'ai vu pour l'instant, euh, les. Euh, euh, les... Donc là les gens sont quand même Plutôt, plutôt heureux euh, Au niveau des, des contrôles Moi j'ai un problème parce que j'ai un clavier Bepo. Donc euh, je, suis, je suis sur Ubuntu J'ai un clavier Bepo Et euh, le, la combinaison habituelle pour, mes, pour les touches de déplacement En fait euh, moi j'ai un E à la place du Z Alors, Parce qu'en Bepo c'est le E le, La deuxième touche de la première ligne Et en fait ça prend pas des caractères accentués Comme un raccourci clavier donc c'est un peu dommage. Donc du coup j'ai dû décaler un petit peu d'un euh, cran jeu de touche. Voilà. Donc c'est pour ça que euh, si vous voyez que je galère un peu. Euh, autre chose aussi, euh, bah, moi j'aurais bien aimé qu'il qu y ait une, un moyen à, avec la souris. Euh, parce que là c'est euh, pour changer de niveau. Mais je ne peux pas le faire par exemple à la, la monette ou euh, ou, euh, ou, les, ou un contrôle quelconque. Quoi donc je surveille vraiment que personne se perde parce que si les gens se perdent on est perdu bon les, les gens ont l'air assez contents et il euh, y a quand même des sous qui rentrent donc ça c'est bien on n'a pas construit grand chose puisqu'on avait déjà relié toutes les sorties et euh, on avait, ça m'avait l'air quand même plutôt bien donc je pense qu'on peut être serein euh, pour ce, cette deuxième journée euh, donc qu'on passe, euh, qu passe assez vite. Hop, et euh, bah on va juste attendre que la troisième journée démarre. Euh, Est-ce que si... Non, la, la manette ne sert vraiment que pour zoomer. Voilà, donc là on arrive à la fin. Il y a des gens... Ah, attendez, attendez, hop. Ah, attendez, il y, y, y, y, y a Robert. Là, Oui, euh, tous mes gens s'appellent Robert On est d'accord Et je pense que Robert est perdu Non, Robert n'est pas perdu Ah, voilà, alors lui, il va de A2 à A5 Ah Je pense que c'est quelque chose euh, Qui ne va pas Temps passé Ah, il veut boire un truc en plus Ah, oh, le fourme Très bien, ah, alors, ce petit Robert là Donc du coup, je vais mettre un distributeur ici Hein, donc il sera construit que demain c'est pas grave et je vais mettre Alors j'ai en fait j'ai un peu peur de, de mettre un petit distributeur ici je préfère le mettre ici comme ça au pire les gens le voient et euh, ils vont le voir au passant ils vont le prendre euh, alors je sais pas s'il y a des escalators des escaliers ou autre chose euh, par contre on va faire un truc c'est que donc là la personne elle voulait aller de A5 qui est là à A2 et c'est pas indiqué effectivement c'est pas indiqué donc là on va ici indiquer les trois autres sorties là, pareil hop et là, on monte on va indiquer que par là, il y a A2, A3 et ici, on va rajouter une flèche voilà et on va indiquer qu'il y a euh, A1, A4 et A5 comme ça, au moins, il y a des flèches partout et les gens, là, si se paument bon bah voilà bah, bah ils, ont, ils ont pas de chance hein. moi je, je peux rien faire au d'un bon moment hein, et on va finir cette journée comme ça avec ces, euh, ces nouvelles indications ah donc là oula oui on a beaucoup plus de personnes on est passé à 969 euh, voilà bon bah il y, y, y a des machins je sais pas si c'est bon ou pas en fait <rire> je vous avoue que j'ai un peu de mal à lire l'interface là. mais euh, je vois qu'on est passé au niveau 3 et que du coup on va gagner euh, 24 000 donc, ah, la station s'est agrandie. Vous pouvez maintenant relier ce qui suit pour un meilleur classement. B1, B2, B3, B4, B5. Ah, donc on a plus de sorties. On peut maintenant construire. Oula, oui, oui. Oula, il y a plein de choses en même temps là. C'est la folie. Des escalators montants et descendants, des escaliers étroits en montée, des escaliers larges en montée, des couloirs étroits et des couloirs larges, décidément. Euh, et euh, A4, c'est amélioré. Niveau finance Bon bah Pour l'instant Comme euh, on arrive à, ch à changer de niveau à chaque fois On est pas mal Oula Ah oui Oula oula oula Ah oui On a beaucoup de On a des nouvelles stations Qu'est-ce qu que qu Qui s'est dit Tiens Et, et si Euh, <rire> euh... Qui s'est dit tiens Et, et si euh, voilà et si, si on plaçait les, les quais comme ça Alors ça, ça a l'air sympa Alors bah, bah on va les relier déjà comme ça Alors le couleur large Il est large Mais alors j'ai envie de mettre là juste Là ici euh, Ah Comment c'est fichu ce truc Comment je pourrais faire Ouais on va le faire comme ça Hop ça, je vais le jusque-là. Hein? Je vais mettre un couleur normal ici. Tout petit. Tac. Alors, vraiment tout petit. Non. quand ça, non. Bon, je, je, d'accord, très bien. J'ai compris. J'ai compris. Tu t'es dit, tiens comment je peux l'embêter. Bon, hop. Alors, je suis plus mal à toi déjà. Hop, on va le faire comme ça. Euh, ouais, alors, je n'ose pas trop mettre le, le jeu en start. Pour le moment. Ah, oh, ça va faire moche. Attendez. Alors. Voilà. Donc là, on, on voit que je galère un petit peu il voilà, okay. bah, fallait juste que je le fasse comme ça que je mette des guides puis ça va se, très bien se passer hop tac voilà donc là je relis mes trois centrés voilà et là je me dis que ça va être galère parce que donc là on a relié les trois euh, et euh, on va le relier euh, avec un couloir large je dirais parce que s'il y, euh, y a trois accès en même temps c'est que ça va mettre assez large comme ça voilà. on va le faire comme ça tac, qui arrive au dessus comme ça et on va mettre un escalier large en descente ici Voilà. Comme ça. Voilà, on, on va faire comme ça. Hop. Et on va mettre des, un escalator. Voilà. Eh, parfait. Parfait. Parfait, on, on croirait euh, une station de RATP. Hop. Voilà. Et on dépense sans compter. Alors il va falloir mettre des flèches à tout ça. Euh, alors, je, je vais démarrer les travaux. Histoire que ça avance. On va mettre une flèche. Là. Pour dire que c'est B1, B2. Non, c'est B1, B3, pardon. Hein. On va mettre une flèche là pour dire que c'est B2. Et on va mettre une flèche là pour dire que c'est les sorties A et les quais. Donc là, pour l'instant, il va falloir repasser par les quais. Si on veut ressortir. Et là, on va en mettre aussi. Hop. Donc là, ça va être b 3, là ça va être. Franchement, si tu vois pas bien, là, franchement, voilà, je peux rien pour toi. Et là, on va mettre mes 2 A et P. Voilà, comme ça, normalement, les gens ils sont moins ils sont perdus. Euh, dans les escalators, on va dire que c'est euh, pour descendre, c'est accès au groupe A des sorties. Tac. Hey, je peux dire que c'est aussi par là les boissons. Ah cool. Cool, cool, cool. Hop, et là je descends. Ah, bah oui, non mais je suis bête. Un escalator c'est que dans un sens. Bon, on va dire que c'est les gens qui sont montés qui, qui sont le plus embêtés. Quoi. Donc euh, voilà. Donc euh, cet escalator là, il sera monté. Et là on va dire c'est le groupe B. Si on va en haut, c'est pour le groupe B. Voilà. Euh, du coup, alors du coup il va falloir que je mette à jour mes panneaux ici puisque lui maintenant il va aussi indiquer le B lui il va indiquer B non je suis un peu trop machin et là il va aussi indiquer B Hop. et là aussi on n'oublie pas d'indiquer B Ah, je, je pense, pense qu'il faut que je revoie mes raccourcis parce que je, je me trompe un, un petit peu voilà, donc là on est bon. Là bah le, le couloir large, bon de toute façon je pense pas il va être construit que, que demain soir, donc on va pas encore voir ces, ces sorties là. Et on va voir pour relier ces deux là. Parce que forcément je peux pas les relier là comme ça, parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Et euh, bah, je vais utiliser mon couloir large. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Hop, euh, le couloir large, on va mettre l'escalier médium. Hein, qui vont dire que c'est euh, B4 et B5 normalement tac tac et là je vais mettre un couloir nous mettons ici non, je, je vais l'annuler parce que j'aime bien garder les, les trucs standards hop tac et je vais le faire euh, comme ça euh... ouais, Non, pour l'instant je vais le garder comme ça Voilà. alors là comme vous voyez euh, la construction elle, elle, elle démarre pas elle ne démarre pas parce que euh, ces couleurs là ne sont pas reliées à une sortie et il faut absolument les relier à une sortie et, et regardez si c'est pas moche regardez si c'est pas moche alors que lui, voilà, lui il va démarrer parce que il euh, y a quelque chose, ok très bien alors d'accord, il m'affiche les guides pour m'aider si je me dis, tiens je vais mettre un escalier ok, alors lui bah, lui, lui je vais pas le faire comme ça du coup Et lui, bon, euh, ça va être à peu près. Voilà. Et lui, il va démarrer que quand lui, il sera fini. Tac. Et là je vais le comme ça voilà là, comme ça ça va tomber sur l'escalier et là je vais finir mon couloir parce que voilà bon c'est pas très propre mais on s'en fout hop là, on n'oublie pas les panneaux indicateurs donc là c'est pour b4 et b5 Et là, c'est pour tout le reste. Donc euh, B1, B2, B3, A et P. Hein? Là, les escaliers. Donc B1, B2, B3, A et P. Ouais. Donc, euh, et les boissons. Ouais. Les boissons, euh, on va dire que c'est par là. D'ailleurs, là, hop, on est sympa. C'est si les gens, ils ont soif ici. Pouf donc euh, j'aime bien cette idée de les constructions, les constructions sont forcément séquentielles euh, voilà, hop, on, va, on va mettre un distributeur ici aussi là on va dire que B4 et B5 sont accessibles par là ah je, je peux même lui dire B4, B5 par escalator oh c'est nice ah c'est trop cool ça euh, Hop, on va rajouter ça là donc là, pour l'instant, cette entrée-là, je n'ai pas pu encore l'ouvrir. Puisque euh, ce grand couloir, il n'est pas encore ouvert. Et tant qu'il n'est pas ouvert, euh, je, on ne va pas envoyer les personnes dedans. En attendant... Donc là, normalement, le reste, il est bien cléché. Hein, et là, en fait, je peux même dire... Hé hey, Regardez, il y a du café Là en fait, si je voulais, hop, je pourrais faire un escalator monté, un escalator descente Pour arriver sur un couloir à côté de cet énorme escalier -là. Mais j'ai peur de créer des bouchons Donc ça, ça va ouvrir Voilà Ça a ouvert, les escalators sont allumés Donc on ouvre ça On ouvre ça Et on ouvre ça Pouf, voilà, les premiers baies Et là voilà, on a déjà nos, nos premières personnes qui arrivent par là Donc ils auront leur café Allez, là on est sympa Et hey, regardez, il boissons sont par là euh, Ils l'auront là une fois que ce sera construit Ces escaliers là, elles sont encore de construction Très bien Pour l'instant, il euh, y a un sens interdit Puisqu'on ne peut pas y aller Et euh, vu que ça va ouvrir là Hop, hop Oula, les gens sont perdus les gens sont perdus. Donc là, hop, donc là j'ai absolument besoin d'un panneau. Donc là, tac tac, tac tac. Tout, tout le monde est perdu. <rire> <rire> hop, alors. Non. Alors, je, je pense que si on regarde... non. Ah non, bah, le, les, les gens aiment bien irer euh, sans raison. Ah, attendez. Attendez, attendez. Ah, zut. Je, je, je crois que les gens peuvent pas passer ici. Ah, mais pourquoi Pas de connexion au couloir, comment ça Mais d'où tu pas de connexion au couloir Il y, y a un couloir là, mon gars. Comment ça, pas de collection de Ah Je suis de merde <rire> ah. Bah oui, chevaucher. Oui, bah oui, mais chevaucher. Non, mais d'accord, chevaucher. Oui, bah oui, non, mais je comprends qu'il soit tout paumé. Bon, on va, on va détruire l'escalier là, parce que. Enfin, l'escalier en montée. Voilà. Le couloir. Oh mon dieu le, le couloir il passe pas Ah oh, merde Ah <rire> oh, zut euh... Parce que je, je peux même pas agrandir le truc quoi Ah oh, zut oh le naze Bon alors on va, on va faire les techniques de On, va, on va improviser bon on, on, on est bien d'accord que euh, des bizarreries dans le métro c'est pas ce qui manque alors ce couloir il sera un peu plus large que les autres et puis voilà et là si je fais un couloir voilà voilà donc là ça va être B4, B5 et là, ça va être vers B1, B2, B3, A et P. Bon, et vous euh, errez sans raison euh, dans ce désert de béton, et puis voilà. Ah oui, donc là, là j'ai cliqué sur un Robert. Bon, je, je pense pas qu'on qu ait la note maximale de satisfaction là, mais là, donc a priori, quand je, quand je clique sur quelqu'un, je vois euh, ce qu'il voit. Donc ça, c'est cool. Et comme ça, ça permet de savoir, euh, hey, est-ce que tu as vu que cet escalier permet de monter Hop, non. Quand on n'est pas sûr qu'ils qu arrivent à qu'ils soient très bien arrivés. Ah, ils prennent les escaliers. Oui, enfin. Hop, on va rajouter un panneau là voilà parce que là et franchement si les gens se perdent là comme ça je prends plus rien pour moi hein. ah. j'imagine les articles de, de presse euh, lo euh, local après oui alors euh, tragédie dans la station axo euh, les, les gens euh, n'ont pas pu sortir je répète les gens n'ont pas pu sortir euh, Voilà, donc euh, du coup on a une je pense qu'on a une grosse fréquentation euh, pour l'heure <rire> hein euh, donc pensez bien euh, quand vous faites des couloirs de métro euh, à, bien, à bien vérifier qu'ils qu soient reliés <rire> parce que sinon euh, ça, ça passe un peu alors un autre truc que je vais faire ici c'est que je vais construire un escalator pour la montée on va dire Ici, là, et un escalateur descendant. Enfin, je vais le mettre pour la montée, je vais l'inverser après. Juste à côté. Voilà. Tac. Et en haut, là. Voilà. Eh, J'ai lancé la construction avant la fin de la journée. Même. Eh, ouf, Ça va. ça va. Les, les... Environ euh, 3000 personnes sont restées bloquées euh, dans le couloir du bas. Un couloir euh, sans accès. Euh, parce qu'il y avait un mur de euh, 1 mm d'épaisseur qui empêchait l'accès au train. Bon. C'est pas grave. Les gens, ils n'étaient pas perdus. Ils pouvaient pas monter, mais ils n'étaient pas perdus. C'est bon. Alors, ah, maintenant la, la station sera visitée par des touristes. Euh, maintenant les passagers euh, Pourront poser des questions Ok donc ils pourront se paumer Très bien Et euh, on peut mettre des panneaux d'information. Et il y a A3 Qui a grandi Bon Ça, On a construit beaucoup de trucs euh, Mais voilà Alors là hop, Je vais finir ce que j'étais juste en train de faire Ici et juste là je vais juste mettre un panneau escalator pour P et B voilà tac donc là on va dire qu'il y a P et B et là en bas on va dire que c'est vers A voilà donc maintenant ça c'est bon on va mettre des petits panneaux d'information. on va en mettre un ici, sur le quai, histoire que les gens ne soient pas trop paumés. Oula Ah oui, il y, y a Robert de la Comte là. Euh, non, c'est pas Robert, c'est un touriste. Euh, touriste, il va s'appeler euh, il va s'appeler Albert. Voilà, il y, y a Albert qui est perdu. Hop, on va lui mettre un petit panneau d'information ici. Alors, pas loin euh, pas loin du couloir principal. Et on va en mettre un juste ici. Voilà, pour pas qu'il se perde trop et euh, je vais en mettre un également ici je, je me dis que vaut mieux en avoir euh, trop que pas assez et euh, je vais en mettre un au couloir inférieur ici là à côté du distributeur de boissons et donc là je pense que ah oui hop donc si vous êtes perdu vous allez par là hop. allez par là là hein? si vous êtes perdu allez par là vous êtes perdu bah allez par là <rire> Hein, on va les mener vers le panneau, euh, vers le, vers le panneau de sortie. Et là, bah, si vous êtes perdu ici, bah, allez par là. Vous devriez avoir des trucs. Si vous êtes perdu, allez par là. Et allez par là. Voilà. Donc le coup des escalators, c'est pas mal. Je pense qu'on arrive bien à répartir les truc Alors, est-ce que je peux paramétrer les panneaux Non, je ne peux pas paramétrer les panneaux Les panneaux, c'est quand même des panneaux assez basiques euh, Là, je vais quand même rajouter un escalator en descente Pour dire, hé hey, les gars, c'est par là le quai hein, Comme ça, les gens pourront descendre aussi Sachant que ceux qui vont vers la sortie A, je les guide euh, pour prendre les escaliers et euh, voilà Peut-être que euh, on pourra mettre des escalators en, euh, des escalators des, euh, des ascenseurs après Alors euh, vu, vu comment il construit ma station Franchement j'ai un peu peur Oh il y, y a Robert pas content là Il va de b 4 à P1 bah, Je sais pas celui des panneaux bordel T'as des panneaux là Voilà donc euh... Et en, en plus Je t'ai dit comment accéder au panneau quoi c'est pas euh... Attends, Albert, franchement euh, t'aurais pu faire mieux voilà, donc ça se, compli ça se complexifie légèrement mais je pense qu'on arrive quand même à plutôt bien s'en sortir donc je vérifie est-ce qu'il y a des gens perdus Je pense quand même qu'on arrive plutôt bien à voir les panneaux Et guider les gens euh, Est-ce que niveau boisson Alors non ça Est-ce est qu'il y a des gens qui se perdent du coup Maintenant qu'on a des alberts en plus des Robert. J'ai pas l'impression Ah si Quoi Qui êtes-vous monsieur Monsieur retournez-vous Là il y a un panneau qui dit hey, Si vous voulez de l'info allez par là mais, sois pas mécontent, bordel. Oh là là. Eh, franchement, les gens, les gens, ils sont relous. Ah, bah, et voilà. Bah, je peux te rajouter un panneau, si tu veux, mais... Voilà. Regarde. Oh Eh, salut Robert Purée. Là. Salut Robert Mais pourquoi t'étais à côté du panneau d'information Eh, franchement... Ah, là, là, là, là, là. Des gens me déçoivent parfois. Ah, parce qu'il faut que je leur fasse un autre panneau. Pardon. Je suis bête. Et là, on peut dire qu'il y a A1, A4 et A5. Voilà. Franchement, il y a des panneaux partout. Ah, Est-ce que c'est mieux là Ah, mais attends, il faut que j'en fasse. faut que j'en mette un à chaque entrée. Oh, portail. Pourtant, je sais pas, t'arrives dans la station, tu vois le, tu vois le panneau qui dit c'est par là, quoi. Oh, oh là là là. La cata. La cata. Bon, et là, est-ce qu'ils sont perdus, là Est-ce qu'ils m'ont l'air d'être perdus, les gens les gens n'ont pas l'air d'être perdus. La satisfaction. Bon, là, il a l'air d'avoir personne insatisfait. Si, lui. Monsieur, vous êtes insatisfait. Parce que vous avez trouvé des informations, mais vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous ne saviez pas où vous alliez. Bah ben oui. Et maintenant, c'est corrigé. Parce que maintenant, vous avez des panneaux. Pensez aux panneaux. On, on sous-estime sous souvent euh, le pouvoir des panneaux. Il y a des Robert et des euh, Albert sont basiques. Oui, je suis d'accord. Ils ne sont pas très futurs, hein. En plus, quand ils sont perdus, ils disent, tiens, je vais rester dans mon couloir. On ne sait jamais. Peut-être qu'un panneau d'information va apparaître. Alors, je ne peux pas leur donner tort parce que c'est un peu ce qui, ce qui se passe. Mais, euh, mais voilà. Donc... Hop, on avance dans cette journée-là. Je peux même euh, mettre le, la vitesse en un petit peu plus rapide. Hop. Donc ça, ça peut se faire aussi, où il y a des raccourcis claviers hein, pour la vitesse. Euh, non, alors c'est pas ça. Je regardais s'il y avait des petites... Ah oui, je peux voir machin. Ah oui, donc ça, normalement, je pense que... Voilà, ça devrait être... Euh, euh, moins élevé Mais bon quand j'avais pas mis euh, assez de panneaux au début euh, bah c'est un peu foutu hein, euh, Je me dis tiens je vais en profiter Je vais mettre une petite machine à café ici Puisqu'il y a plus de gens qui passent enfin, la, Les machines à café elles coûtent cher hein. C'est euh, 1500 la construction Et euh, 300 l'entretien Donc euh, ça coûte cher les machines à café Mais bon que voulez-vous euh, la satisfaction des gens, ça c'est pas cliquable, ça c'est pas cliquable, ça c'est cliquable. Donc ça fait l'écran des l'écran des finances, ok. voilà. Oh, je découpe l'interface. Hein. Euh, donc là, on va arriver à la fin de la journée et on va voir ce qui nous attend pour demain. Pouf, on est passé au niveau 5, donc euh, oui, bon, alors comme on a vu... Euh, ah, 1455 quand même, hein. beaucoup, de, beaucoup de Robert qui maintenant, il euh, y a des Albert mais on est toujours en A+, ok pas mauvais, ah maintenant on a C1 et C2, oh purée oh maintenant il faut les chiottes oh zut et euh, A5 uh, c'est agrandi, très bien et euh, bien sûr bah, on perd toujours de l'argent <rire> forcément alors voilà les nouvelles sorties ils sont Ah ils sont plus profonds que le reste Très bien Et donc là je me dis Tiens j'ai demandé aux gens de monter Oh Alors Oula Bon On passe euh... Ah oui du coup parce que Du coup on peut les faire arriver au milieu de quai et du coup, c'est ah, vrai que c'est pas bête ça. Non, tu veux pas m'aider Très bien. Alors, hop. Parce que Là, je, du coup, je peux faire des escaliers qui montent et qui descendent en milieu de quai. Euh alors qu'est-ce que ça dessert C'est vrai que c'est bizarre d'avoir des, des entrées d'accès au métro en dessous du métro, je suis d'accord. Euh, on va dire que c'est des sorties vers des correspondances vers un, vers un réseau qui ne m'appartient pas. Voilà. On, on va essayer de contextualiser comme ça. Ah oui parce que ah oui donc là là je suis clairement pas allé assez loin euh... Ah oui et en fait c'est là où je comprends que mon idée de mettre les trucs comme ça c'est une idée monument c'est une, une connerie quoi Parce que je, je pensais pas qu'il y, euh, qu y avait des trucs qui allaient apparaître euh... Alors donc Euh, bon, on va se dire que on va pas être trop mal comme ça. Hein? Ah oui, alors du coup, ça, ça va falloir que je les enlève. Hein, hop. Est Ce qu'il en descente. Euh, je vais les mettre comme ça en dessous. Super interface, hop. Hein, donc lui, il va. Euh, non, il va monter lui. Ouais, donc c'est bon. Là, lui, il va monter et lui, hop, à côté de son pote. Euh, non, lui, il va descendre. Oui, voilà, lui, il va descendre. bien. Et du coup, là. Hop. Ouais alors on, on va on va pas faire les mêmes erreurs <rire> on va on va clairement pas faire les mêmes erreurs que tout à l'heure tac voilà on va faire ça petit Hein, donc euh, au pire euh, on pourra le faire dans l'autre sens et euh, là on, on va dire que pour l'instant hop hop voilà tac Alors, on va dire que pour l'instant c'est le seul moyen d'accéder à cette partie là donc du coup on va mettre un petit panneau d'information ici un petit distributeur de kawa forcément les flèches de signalisation sinon on est mort c1 c2 et euh, ce qui reste p a b euh, ça ça et bah, bah ouais bah il va falloir mettre des toilettes de hein, toute façon euh. Hein, donc là, ça va bientôt... pas bah non, mais ça peut ouvrir, déjà. Voilà. Hein. Donc du coup, ça... Et ça, il va falloir rajouter le C. Ah oui, alors du coup, il faut le rajouter ça, à peu près tous les panneaux. Tac, tac. Je, je mets les toilettes au passage, hein, parce que... Pouf Pareil, toilette et C... Un. Toilette et C Toilette et C Ouais alors euh, par contre il euh, y, y aura que des que chiottes Enfin hein, euh, il y aura qu'une seule chiotte hein? Donc les toilettes on va les mettre par là les toilettes je vais les mettre là voilà, hop les grandes toilettes quand ça pas de porte valide Alors je me dis que la flèche là c'est pour l'orienter. on va le mettre en pause. Pourquoi ça Pas de porte valide. Alors bon, moi je veux bien mettre des toilettes, hein. j'ai rien contre mettre des toilettes. Euh, mais je veux par contre savoir comment on les pose les toilettes moi je, je vais les mettre là il y, a, il y a une bonne place pour les toilettes là hop, hop. Je, je vais finir ça, ça ça, ça ça, ça hop, ça on va dire que ça mène aussi versé ça ça mène versé ça ça mène versé ah. ça ça mène versé ça, ça mène vers B et C, je ne l'avais pas mis à jour et comme ça normalement on est bon euh, sachant que j'ai envie de rajouter ici un panneau pour dire euh. Voilà, hop, c'est éversé. Voilà, versé et là aussi versé. Pour bon, vraiment pas que les gens soient perdus. Quoi, parce que s'ils sont perdus, c'est la cata. Oui, bon, je, je pense que quand ils vont arriver là, ils vont voir le C. Hein. Euh, alors, c'est quoi l'icône porte Alors ça, c'est petits éléments, c'est machin. Ah Purée, il y a une icône porte. Très bien. Donc, il faut d'abord que je pose mes chiottes. il ah, faut que je râle. ah ok d'accord je comprends ah oh, ok d'accord très bien merci euh, Rinkyo pour l'indication ah et comme ça hop alors c'est quand même bizarre qu'il commence à construire d'abord la porte des toilettes avant, des... avant les toilettes c'est une façon moi je suis pas là pour juger euh, mais voilà Ah, il faut comprendre pour les toilettes quoi. Voilà, parce que voilà. Donc maintenant j'ai une porte de toilette. J'ai pas les toilettes, parce que les toilettes, elles apparaissent dans 5 heures. Mais euh, Mais voilà. Bon bah il faut le savoir, quoi. C'est. Pouf. Est-ce que les gens sont perdus Je pense pas, j'espère pas. est-ce que les gens ici ils arrivent à se retrouver ah bah, bien sûr que non on va mettre pas escalator A B machin le plus fort et doit -être. donc là j'avais envie de mettre ça aussi on va dire d'aller verser hop Voilà. Comme ça Là je rajoute un panneau Tac Si vous voulez monter auto toilette C'est pas Et là Tac Tac Et tac Et tac Les gens descendent là Et, et le couloir est pas encore construit Oh, score. Donc, donc là, j'ai une, une agglutination euh, d'Albert et de Robert. Oh, Albert et Robert sont pas contents. Ah zut. Allez, euh, finis fini de te construire, petit couloir. Tu peux y arriver. Oui, non mais vous n'êtes pas contents, mais... Ça va arriver, regardez, regardez. Oh, un couloir vient d'apparaître. mais euh, du coup ça ça vient, euh, ça vient consommer euh, ma, <rire> ma ma zone de satisfaction. Qu'est-ce qu'il y a qu Où allez-vous il, il veut les toilettes. Mais, suis suis les panneaux. Voilà, il, il y a un panneau, il y a un panneau qui dit toilette par là-bas. Voilà, vas-y. Toi, toi tu vas où là Tu vas de B1 à B4. B3. B3. J'ai un panneau qui dit B4 par là. B4 par là. Il a pas vu. Il n'a pas vu. Oh. B4, B5 par là. Voilà, s'il vous plaît. Donc là, tac, tac. B1, B2, B3. Et là, pour ce qui reste, c'est A.P. toilettes. Oubliez pas toujours les toilettes. Mais ils veulent tous aller aux chiottes ou quoi Ah, les toilettes sont trop loin. Bon. Euh, je vous propose que on en reste là pour le moment. Euh, je remercie euh, tous ceux qui ont suivi ce ce live euh, bah, d'être passé euh, bon on a eu quelques petits soucis techniques mais j'espère que ça va pas, euh, que ça vous a pas plus pénalisé que ça euh, vraiment désolé on va essayer de faire mieux pour la prochaine fois euh, ce qui va venir sur la chaîne il euh, y a un nouveau numéro d'en passant qui est en cours de préparation j'espère pouvoir le sortir bientôt et, euh, et voilà pour les actualités. Euh, vu la période, n'oubliez pas de rester confiné euh, confortablement chez vous. Euh, quant à moi, euh, bah je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et je vais vous dire à la prochaine. Ciao. Et j'ai même pas pensé à le dire en live. Bien sûr, si vous avez aimé ce stream important, euh, pensez à mettre. Un pouce en l'air si vous avez des questions euh, sur le jeu sur telle ou telle fonctionnalité les commentaires c'est fait pour ça hein. si vous voulez euh, si vous avez bien aimé aussi et que vous voulez savoir quand est-ce qu'est la suite bah activez l'abonnement comme ça vous le verrez voire même euh, si vous le souhaitez vous pouvez activer les notifications et vous aurez un mail voilà ou euh, tout au système digne de youtube pour vous informer qu'un euh, prochain live sera dispo sur ce merci à tous et bonne soirée pourquoi j'ai bonne soirée Ça se trouve, vous le regardez euh, plein milieu de la matinée.